bonjour aujourd'hui on va regarder la syntaxe euh, d'un document css donc on va prendre un exemple hein. donc on a un document html et puis avec une mise en forme euh, css donc notre document html il est là et sa mise, euh, sa mise en forme elle est faite par l'intermédiaire de cette feuille euh, css donc on va regarder un petit peu la syntaxe de, de, de ce document donc c'est un ensemble de règles hein. Une première règle, une règle suivante là et puis ainsi de suite. Alors, les règles, il y a une première partie qui est un sélecteur donc euh, qui veut dire sur quoi porte la règle. Ensuite, entre accolades, on a différentes propriétés. Puis les propriétés, donc elles ont un nom, deux points, une valeur et après un point virgule pour euh, séparer les différentes propriétés. Donc, il y a certaines propriétés des fois qui ont plusieurs valeurs. Dans ce cas là, on met un espace pour euh, séparer les, les différentes valeurs. On va regarder ça un peu tranquillement. Alors donc euh, une règle de CSS c'est un nom de sélecteur, donc très important, accolade ouvrante, accolade fermante. Et après on va mettre une propriété, donc le nom, deux points, la valeur et point virgule pour euh, terminer euh, cette propriété. Si cette propriété a plusieurs euh, déclarations, donc plusieurs propriétés, bah, on va les ajouter les unes à la suite des autres. On peut les mettre à la queue le le, ou alors on peut euh, passer à la ligne. Ça ne changera rien par rapport au sens du CSS, mais bon, pour un être humain, c'est peut-être un peu plus visible des fois de présenter ça comme ça. Ça, c'est une histoire de, de goût. Donc, au niveau de la syntaxe, il euh, y a aussi, ah oui, on peut aussi préciser, donc, si on veut mettre un commentaire dans nos règles CSS, on va faire une barre oblique étoile, le commentaire étoile barre oblique. Ça C'est complètement ignoré au niveau de la, de la forme, mise en forme CSS, puisque c'est un commentaire. L'intérêt, ça va être pour nous en tant qu'être humain, ben voilà, quand je relis cette règle-là, je mets un petit mot pour expliquer pourquoi, pourquoi cette règle-là ou quelle chose est importante dans cette règle-là. Alors Maintenant, on va regarder ce qui se passe si on n'est pas très précautionné au niveau de la syntaxe. On va regarder un exemple. Par exemple, en ligne 16, si j'oublie de fermer ma... Ma, ma règle, euh, qu'est-ce que ça nous donne, donc on va, on va voir ça au niveau du paresseux donc on actualise, et là, boum, euh, au niveau de l'image, on n'a plus du tout, on a perdu le, le contrôle de la de la taille euh, de l'image. Donc là, j'annule ça, on réenregistre, donc cette règle-là H1, et sur l'image, on a bien la taille maximale, c'est la largeur, 100% de la largeur disponible dans l'élément qui contient. Donc, on se retrouve bien avec euh, notre paresseux. Donc, Puisque notre paresseux est euh, revenu à sa taille normale, bah, c'est le moment euh, que je vous, de nous dire euh, au revoir. Je vous remercie bien sûr pour votre attention. Puis, euh, si vous avez euh, aimé, vous pouvez liker, euh, vous abonner. À bientôt. Au revoir.